tranquille ou quoi, ouais, ouais ouais tranquille, ouais donc là comme tu peux le constater aujourd'hui, il y avait des matchs, tu vois ce que je veux dire, il y avait aussi l'OTAN qui s'est organisé, tout le gang, ils se sont organisés, ils ont fait un sommet, j'ai fait une vidéo, je vous la posterai demain matin, vous allez voir tout ce que j'ai dit dedans, mais là, là on va rester sur le sport, parce que tu te rends compte de ce qui vient de se passer, là premièrement il y a le Portugal qui vient de fracasser littéralement la Turquie, au début la première mi-temps c'était du grand n'importe quoi, on dirait que les Turcs, ils n'avaient pas encore appris toutes les règles du foot. Ils avaient oublié qu'ils euh, avaient eu des grands joueurs dans, leur, dans leurs équipes. Que voilà, il fallait faire des passes et puis aller de l'avant, essayer de marquer des buts. C'est vers la 60e minute qu'ils ont commencé à se réveiller, faire des petites passes. Les, le wonder là, il est plutôt intéressant. Il a fait sa passe à Burak Ilmaz. Et voilà, il y a eu 2-1. Hein. Burak Ilmaz, il a raté son penalty. C'est ce qui a tout enterré en Turquie. Tu vois Comment le foot, c est, c est, c est, ça se joue à, à des petits détails. Burak Ilmaz, il met son pénalty. Le match, il est complètement différent. C'est complètement relancé. Il a raté son pénalty. Qu'est-ce qui s'est passé Les Portugais ont construit une bâtisse. Tu sais comment ils sont rapides en matière de maçon Tu vois ce que je veux dire Ils ont construit une bâtisse. Ils ont mis des milieux de grand n'importe quoi. Et après, boum, la contre-attaque, elle a été rapide. Ils les ont punis. Trois buts à un pour le Portugal. Mais là, la dinguerie monumentale, absolument incroyable, dégueulasse, sale, oh là là. bactériologique, sanitaire, ce qui vient de se passer là. L'Italie vient de se faire éliminer, mesdames et messieurs, par la Macédoine du Nord. Là, tu vas me dire, mais non, faut dire, c'est une blague. Je ne savais pas qu'il y avait un match de foot. Mais tu ne peux pas raconter que l'Italie s'est fait éliminer par la Macédoine du Nord. Arrête de raconter n'importe quoi. Ça doit être une blague hein C'est ça. Hein? Et non, mesdames et messieurs, la Macédoine du Nord est venue sur le terrain avec le maillot rouge. On ne connaît même pas le sponsor. Je ne sais même pas c'est quelle marque qui a fait ce maillot. Je ne sais même pas le nom d'aucun joueur. Je ne connais même pas le nom de la population. Je ne sais même pas comment on les appelle. Macédoniens ou Macédoniens du nord -Rien. Je ne sais pas comment on les appelle. Mais eux, footballistiquement, aujourd'hui, ils ont montré qu'ils existaient. Et ils ont fracassé les Italiens. Oh là là, mais vous retournez faire des pâtes. Des pizzas. Euh, ouvrez des restos. Non, mais le football, c'est plus pour vous. Hein. Là, déjà, premièrement, on doit vous retirer. L'euro que vous avez remporté l'année dernière, c'était n'importe quoi. On ne va pas se mentir que même l'euro, euh, euh, c'était pas ouf. Hein, les matchs, euh, on ne va pas se mentir, ce n'était pas des gros matchs de malades. Euh, dans tous les cas, vous êtes nul à chier. On ne peut pas être nul comme ça, l'Italie. Deux Coupes du Monde. Vous n'allez pas participer. Là, là, c'est la deuxième Coupe du Monde. Huit ans sans jouer une Coupe du Monde. Vous vous rendez compte C'est du grand n'importe quoi. Tu sais qu'il y a des équipes africaines qui ont joué plus souvent la Coupe du Monde que vous, là, en ce moment. Hein. Si on prend les 15 dernières années, là. Oui. <rire> ouais, vous avez gagné une Coupe du Monde en 2006. Mais après, ça, il y a eu quoi La débauche, la débâcle. Eh oui Eh oui, on se souvient de tout, hein. Commencez pas à faire les malins. 2006, 2010, qu'est-ce qui s'est passé Les barrages, les, les, les la, la poule. Vous avez même pas passé la poule. 2014, qu'est-ce qui s'est passé Voilà. Le garage, 2018, vous étiez où Nulle part. Voilà, devant la télé, comme tout le monde. 2022, pareil. Oh là là, tu te rends compte que là, la Russie a été interdite de jouer à la Coupe du Monde. Et l'Italie avait le droit de participer à la Coupe du Monde et ne va pas participer. Je rappelle que l'Italie fait partie des, des pays qui a remporté le plus de Coupes du Monde dans le monde. Enfin, parmi toutes les équipes de foot. Tu te rends compte, c'est l'équipe qui a le plus d'étoiles sur le maillot. Et là, pendant 8 ans, ils vont pas jouer la Coupe. Ça fait huit ans qu'ils jouent pas de Coupe du Monde. Mais c'est du grand n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait Des pizzas, des pâtes. C'est tout ce qu'ils ont fait, quoi. Hein les Rossolini, les je sais pas quoi. Bande de tricheurs. C'est ça. Hein les Italiens, vous avez beaucoup triché, vous, dans votre championnat. Et là, on voit les résultats. Voilà les retombées. Voilà les résultats. Voilà, bande de nuls. Vous êtes nul, l'Italie est nulle. Ita nul, voilà, vous êtes trop nul l'Italie, vous pouvez pas être nul comme ça, franchement, là il faut revoir les, faut revoir les bases en matière de football, peut-être que vous avez oublié les règles, parce que là tous les anciens là, qui ont remporté les coupes du monde, ils sont en train de vous regarder, ils ont envie de vous cracher dessus, ils vont vous cracher dessus, ils vont vous cracher dessus Bien sûr, ils vont vous cracher dessus, là, ils sont en train de déchirer tous les posters de vous, ils sont en train de dire que vous êtes une honte en Italie. Déjà, vous devriez changer de, de, de, de, de nationalité. Verratti, si tu veux devenir Malien, on accepte. Voilà, tu viens, en plus là, on joue bientôt, là, demain. Si tu veux, là, tu, tu, tu prends l'avion directement et puis tu viens jouer avec nous demain contre la Tunisie. Parce que, euh, voilà, on a, on, on, ça va être chaud, en tout cas, contre la Tunisie. Je ne sais pas ce qui va se passer. En tout cas, j'espère de tout cœur que le Mali va littéralement bousiller la Tunisie. Mais bonne chance aussi à la Tunisie. Et euh, bonne chance à toutes les équipes. Bonne chance à l'Algérie qui joue contre le Cameroun. Voilà, hier, je voilà, parlais de trucs euh, politiques. J'ai vu des commentaires. Ouais, il n'aime pas le Cameroun. I love Cameroun.